en plein tournage l'année dernière, on a commencé le 23 septembre. Évidemment, on était déjà dans le, la recrudescence de, de, de la deuxième vague de Covid. Et donc, on nous a quasiment interdit tous les endroits, mais même, je pensais bien ne pas tourner dans, dans les urgences d'un hôpital, parce qu'on ne peut pas mixer une équipe, euh, etc., plus les, ce qui se passe. Mais, mais on, on, on, on souhaitait tourner dans des zones désaffectées de certains hôpitaux, comme il y a à Paris, comme il y avait à Lyon, puisqu'on avait aussi de, de, de, des subventions de la région Rhône-Alpes. Et j'avais trouvé des endroits formidables, mais on a eu à chaque fois des, des interdictions qui sont arrivées euh, pendant, pendant le tournage. On, on avait quand même prévu au départ une, une, une, de reconstituer une grosse partie de, de, de, de nos urgences, enfin, une, parce que nous, bon, c'est une aile des urgences hein, qui était copiée en référence à la rivoisière. Donc, on avait, on, a, on avait une structure, euh, euh, puisqu'on avait les locaux de Airbus qui étaient vides. Qui étaient, euh, voilà, et donc, on avait réussi à, à, à trouver quelque chose de, dans, dans, dans, dans le sous-sol pour, pour fabriquer no, no, no, nos urgences. Et avec la déco, on a vraiment bah, on a, on a ramené, j'allais dire, tout, tout ce qu'on pouvait trouver pour faire tout fonctionner, pour que tout le monde puisse travailler. Enfin, Aïssatou tout pouvoir en témoigner, puisqu'elle est infirmière, de, de, de, du matériel qu'il y avait. Mais euh, à la suite de ça, il y avait des choses qu'on voulait tourner à côté et la plupart du temps, on n'a pas réussi. On a tourné à Lyon simplement euh, le, dire, ce, qui, ce que, ce que j'appelle le, le, le scanner, le, le, la radio, parce que ça, euh, faire venir ça, Ça, ça c'était très compliqué. On a eu la chance de pouvoir tourner ça et de pouvoir tourner un tout petit bout de, de couloir aussi, quand il s'échappent dans les couloirs et le moment où les, où les manifestants frappent contre les... Voilà. On a réussi à, à trouver voilà, une petite partie, de mais ça a été très très compliqué, ça a été jusqu'au dernier moment. En tout cas, c'est bien réussi parce qu'on y croit. Ah, mais, mais ça, je sais pas, c'est à, à toi de dire le, le, le décor, comment tu l'as vécu par exemple par rapport à la réalité de ton travail C'est vrai que moi, je travaillais dans des urgences ultra modernes, dans le 14e arrondissement, rénovées elles avaient à peine 5 ans à Saint-Joseph, donc forcément, on n'était pas sur le même genre de, de décor. Mais on se rapprochait énormément des hôpitaux publics de Paris, de la Riboisière, la Salpêtrière, où c'est un peu plus vétuste, où il y a des choses un peu plus endommagées, on va dire. Donc là, effectivement, on s'y retrouvait complètement, les brancards. Je voulais que la plupart des, des, de l'équipe soignante, ce soit effectivement des, des vrais soignants, parce que je me disais qu'ils ont une autorité qu'un qu acteur ne. Pour des tout petits rôles, c'est compliqué, parce qu'il y en a qui tenaient pour vraiment. Voilà, je vous disais, un, un, un acteur qui ne va pas être un acteur connu par rapport à, des, à, des, à nos acteurs connus qui sont les quatre, pardon, les trois dans le film, ils ne vont pas avoir l'autorité qu'a qu a, qu a réellement un soignant qui un coup dit euh, bah, euh, « fermez-la, bah, attention on bah, va là bah, », etc. Enfin, qui, qui a, qui a les, les réactions, comment traverser même le, le, le, le hall de, de, de la salle d'attente, la façon de, de marcher vite, les, les réflexes, tout ça. Je... J'étais persuadé qu'il fallait des, des, des, des soignants et ça, et ça aide en plus les acteurs à jouer parce qu'ils sont, ils sont vraiment encadrés et du coup ils, ça leur permet même d'aller plus, plus loin parce qu'il y, y a vraiment un truc d'opposition de, de, qui fait que ça crée quelque chose quoi. De... Après pour le, pour le rôle de Kim, au départ moi je, je cherchais une, une, une jeune actrice noire de voilà j'en ai rencontré plusieurs euh, mais je, je, tout d'un coup comme, comme je travaillais d'un autre côté sur les autres personnages avec des vrais soignants et que je voyais des jeunes actrices essayer de jouer à l'infirmière je me disais là je, je sentais que ça marchait pas je je les, je les je sentais qu'elles avaient, avaient c'était rien que ça j'essayais j'essayais qu'elles aient l'autorité même je me disais bon les gestes etc mais au moins l'autorité du, du mais c'était pas possible ça ne ça marchait pas du tout du tout donc là j'ai commencé enfin il y en a une j'essayais j'essayais puis j'ai commencé un peu à me dire ça va pas et avec euh, avec la, la, la, la directrice de casting, on a eu la chance. Alors c'est vrai qu'on, je, je peux pas dire qu'on a qu on a eu beaucoup de de, de, de de jeunes femmes infirmières noires qui sont venues. J'allais dire il y en a eu quasiment deux ou trois et il y a eu Aïssatou. Et du coup, euh, c'est vrai que la façon dont elle dont elle est arrivée, dont, dont on l'avait vue au départ presque pour un pour justement pour une pour une pour une soignante, enfin pour et puis la façon dont, dont elle dégageait ces, ces, cette autorité et puis en même temps cette douceur et cette attention, on, on s'est dit « tiens, peut-être qu'on peut essayer de lui faire passer du texte, de, voilà, de voir avec d'autres ». Et puis ça s'est construit comme ça. Quoi. C de toute façon, même déjà tous les soignants qu'on a pris, puisqu'on en a vu 350, c'est tous... enfin il y en avait sûrement d'autres, mais on en, dans tout cas on a choisi et j'ai choisi que ceux qui, enfin, je sentais qu'ils savaient jouer, qu'il qu y avait un truc avec le jeu qui était possible, quoi. Alors Catherine, justement, est-ce que pour vous, il y avait urgence de parler de cette thématique Est-ce que euh, depuis quelques années, tout ce qui se passait, vous a fait travailler avec urgence, ou alors est-ce que vous l'avez préparé depuis longtemps, ce, cette moi, facture moi, moi, moi, je, je, je... A, je me disais qu'il fallait parler de la société d'aujourd'hui, je me disais qu en a, que le cinéma était trop hors sol, il y a un moment où oui, il y avait une urgence à, à, à, à s'engager et à essayer de, de, de, de, de, de montrer un petit peu des, des situations, ce qui se passait, de, de, de cette fracture dont on parle de, depuis si longtemps et qui était là encore plus, qui est encore plus, j'allais dire, saisissante parce que, parce que tout d'un coup on voit que c'est nos enfants, nos... Enfin, les, les jeunes qui sont qui prennent en pleine figure une, une, une, une société qui voilà qui, qui leur offre plus, j'allais dire, de, de, de perspectives. Enfin voilà, c'est pas joyeux ce qu'on leur propose, hein, surtout depuis en plus le Covid. Donc c'est vrai que je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et puis le, le c'est malencontreusement, je me suis retrouvé aux urgences comme le personnage principal et là je me suis dit mais il y a, il y a, il y a un endroit, il y a une arène incroyable qui ressemble justement aussi à ce que sont les ronds-points parce que c'est des confrontations, c'est des gens différents et puis c'est vrai que ben là on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va, qui va pas du tout quoi donc le film c'est aussi une espèce de constat qu'on peut tous partager sur le fait qu'effectivement l'hôpital ça ne va pas c'est pas possible on peut pas on peut pas on peut pas dire faire travailler des gens dans des conditions aussi difficiles ne pas leur offrir au moins la, la possibilité de, de, de bien faire dire le, le, le, le, leur travail d'avoir le temps de s'occuper de, de, de, de, de, de, de des gens qui arrivent là qui sont de, de, de, voilà des situations de et bon c'est pareil tu tout pour en parler beaucoup mieux que moi et dans tous les cas voilà j'avais envie que le film témoigne de ça parce que je trouve que je ne sais pas si ça fera changer les choses, si ça les fera évoluer, mais dans tous les cas, et puis j'avais envie de leur donner, parce qu'on les voit tout le temps, on les voit en leur temps de micro, en leur tend le micro pour qu'ils manifestent, pour que ci, si, pour que ça, etc. Ça ne change pas. Moi j'avais envie de les amener dans, de leur offrir des rôles, de les amener dans une fiction, de justement de leur offrir un récit. Je sais pas qu'est-ce que.. Moi je suis arrivée dans cette aventure, je ne savais pas. Moi j'ai vu une annonce sur les réseaux sociaux où Catherine faisait un petit peu appel au personnel paramédical et médical sans aucune expérience de jeu. Donc je savais pas du, coup, pas du tout dans quoi je, je, je m'engageais en fait. Et c'est vrai qu'ils ont, ils ont laissé volontairement, non, je sais pas, planer un peu le doute. Moi j'espérais faire un peu de figuration ou un petit rôle, mais je savais pas du tout ce qui, ce qui allait se passer en définitive. Mais pour revenir un petit peu à ce que disait Catherine, nous, on est dans le prendre soin. Et, et en fait, on ne peut pas bien s'occuper des gens si nous-mêmes, déjà, on, on est fatigué, si on n'a pas des bonnes conditions de travail, si on n'est pas respecté, si notre travail n'est pas valorisé. Et, et moi, c'est ça qui m'a plu dans la démarche, parce que j'ai lu le scénario que très, très tard. Hein. Donc, je ne savais pas trop... Euh... Alors, certes, elle m'avait parlé du personnage, mais je n'avais pas vraiment toute l'histoire... Euh... Je n'avais pas connaissance de toute l'histoire. Mais, mais quand, quand j'ai réalisé qu'effectivement, ça mettait... Euh les soignants à l'honneur, mais j'étais encore plus fière et je voulais encore plus participer à ça. Quoi. Parce que faire grève, on ne peut pas. Parce que même si on a euh, quelque chose dans le dos, bah, on est là, on est sur le terrain. Et là, j'ai eu l'opportunité et bien évidemment que c'est une fierté et que et j'ai sauté sur l'occasion, c'est certain. Et Est-ce que, est -ce que ça vous a permis, en tant que, que, que personnage, de dire euh, des choses euh, tout haut que vous pensiez tout bas moi J'ai plutôt tendance à, même si je suis assez réservée, à m'exprimer, enfin, que ce soit avec mes collègues, etc. Mais, mais oui, là, on a, on, Catherine m'a donné l'opportunité de, de représenter euh, les, les soignants. Et c'est vrai que le rôle de Kim qu'elle m'a offert, il est quand même extraordinaire. C'est quand même un bout de femme euh, assez. Enfin voilà, elle est, elle est mère de famille, elle a des problèmes dans son couple, elle n'arrête pas de travailler, elle se fait agresser, elle ne peut pas porter plainte. Elle, c'est un petit peu quand même le noyau, euh, le maillon fort du, du, du service. Donc c'était bien évidemment un, un honneur d'incarner ce, ce rôle-là. Et, et, et de part, euh, dénoncer un petit peu bah, nos conditions de travail, euh, montrer un petit peu notre vie. Quoi. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils viennent à l'hôpital, il y a toujours ce, ce facteur un petit peu euh, anxiogène. Alors soit ils ont peur, soit ils sont inquiets soit ça leur, ça leur rapporte, à, ça les ramène à des expériences antérieures et, et ils n'ont pas vraiment conscience de tout ce qui se passe c'est que c'est plusieurs maillons d'une chaîne en fait c'est pas que le médecin à l'hôpital le médecin il fait rien s'il n'y a pas l'équipe paramédicale derrière et en même temps c'est à nous d'informer, de rassurer les patients et en fait moi c'est mon rôle quotidien et, et donc c'était... Ce qui, était, ce qui était dur, c'était d'incarner peut-être une infirmière, parce que c'est pas ma profession, et peut-être les, les caméras autour, parce que c'est pas mon univers. Mais encore une fois, j'ai retrouvé une équipe pluridisciplinaire, comme à l'hôpital. J'ai retrouvé euh, une, une joie de vivre aussi, comme à l'hôpital, parce que même si on est dans des conditions euh, parfois très compliquées, on a besoin d'échanger de, de, de, entre nous, de, de rire entre nous. On a besoin, après le boulot, des fois, de de se poser un quart d'heure avant de rentrer chez nous pour, pour, pour, pour, pour, pour échanger sur les, les, les, les situations un petit peu difficiles qu'on a pu rencontrer. Euh, on est confronté à la mort, on est confronté... Euh, on est confronté enfin, Les urgences c'est le reflet de la société. On, on peut, on peut s'occuper parfois de, de patients SDF comme, euh, comme des patients euh, qui viennent plutôt du 16 e arrondissement ou des gens célèbres. Ou... Nous on ne fait pas de distinction quoi. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de, de, de choses qui m'ont... Je pense que c'est ça qui m'a aidé à me sentir bien. C'était effectivement, c'est-à-dire de faire un film à la fois social, à la fois un film constat de ce qui se passait, etc. Mais pas de faire un film pensum, en dénonçant, en étant... Voilà, il fallait trouver la mesure entre l'intime, le collectif, et puis le, le fait que... Et je voulais qu'on qu puisse rire aussi, qu'on puisse que voilà que que, que c'est que ça soit aussi. Il y a de l'absurdité dans l'hôpital. Je, je, je monte les situations jusqu'à jusqu'à des points extrêmes. Quand il y a le petit chien qui traverse l'hôpital avec avec le, le docteur qui est derrière et qui m'en enfin, face. Voilà quand, quand on la monte sur la radio parce que la fille qui est là je sais pas son goût de façon de d'habitude, mais elle est mais on sent bien qu'il y a un truc de débordement, qu'elle a pris la place, etc. Donc donc il y avait ce truc de de, de, de vraiment de de, de jouer sur les oppositions, de jouer sur la rapidité, de jouer sur l'entassement aussi de plein de situations, parce que toutes les nuits que j'ai pu passer aux urgences pour aller justement regarder, vérifier, me, me renseigner, mais, mais enfin, c'est vrai qu'on pourrait en faire une, une, une série, parce que toutes les nuits, il, y a, il, il, se, il se passe plein, plein, plein, plein de choses, des choses différentes, des choses dramatiques, des choses à, des complètement folles, quoi des choses terribles, etc. Donc, donc moi, j'avais envie qu'on sent que c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, hein, les accidents, le, la maladie, le, le, le, la chose qui fait que tout d'un coup, paf, quelqu'un débarque, on ne sait pas ce qui est. Voilà. Donc, donc je trouvais que c'était important de, de, de rendre compte de ça. Et je voulais revenir sur ce que disait Aïssadou à un moment dans le film, quand elle fait le pansement à Valéria, parce que souvent, je, les, je demandais à presque que les, les scènes soient tournées dans leur longueur. Parce que je me disais, tiens, je prendrais tel truc, etc. Parce que, je me dis, il n'y a rien de pire que quand on dit à des acteurs, de faire ou justement à des gens dans c'est le travail, de faire une chose à moitié, parce que du coup, on ne sait pas à quel moment on fait. Donc là, on essayait de faire les choses, le pensement dans sa longueur, les trucs. de façon à ce que le, les choses soient réelles, soient vraies. Soient... Et à un moment, c'est vrai que, du coup, je, je, je, je, je lui ai dit, mais je t'ai laissé parler de toi, de, de, de, de qu'est-ce qui n'allait pas dans, dans ta profession, etc. Donc, il y, y, a, y a des choses de... de, de, de de ce que ressentait Aïssatou à travers Kim, enfin Kim lui servait de porte-parole, mais pour pouvoir aussi exprimer justement la fatigue, le fait qu'elle avait peut-être arrêté ce boulot parce qu'elle était elle était à bout, etc. Et ça c'est ses propres mots finalement qui sont arrivés sur le d'un coup et ça je trouvais que c'était aussi assez bon, assez beau parce que je voulais que le film puisse, puisse avoir, j'allais dire, presque des, des petits moments d'improvisation, des petits moments de justement de, de, de, de vérité parce que et je, et je, et je préfère que ça soit ses mots à elle que moi qui euh, voilà qui fasse un discours avec des mots qui ne... voilà. Il y a, il y a, il y a quelque chose où les gens, je disais, ça comme un rond-point, c'est tout d'un coup les gens finalement arrivent à se rencontrer arrivent à se parler, arrivent à rire les uns des autres, de, voilà, on, on arrive à se moquer... Il y a quelque chose dans tous les cas qui fait qu'on n'arrête pas aujourd'hui justement la fracture, de monter les gens les uns contre les autres, de dire attention les jaunes ils sont comme ça, attention les bobos, les machins... On n'arrête de, pas de faire une société où on divise, on divise le, le plus possible, c'est vraiment comme on dit diviser pour mieux régner, et moi j'essaye justement de me dire quand on est ensemble, on est fragile, on est dans un hôpital. C'est peut-être des moments justement où on peut arriver à, parce qu'on on a tous les mêmes inquiétudes, on peut arriver à se parler, à se comprendre. Et puis le rire aussi peut arriver à, se, à dénouer des choses. Il faut arrêter d'être dans, j'allais dire l'émotionnel, le, le réactif, mais peut-être être dans un moment où on attend. Et même si on a un moment où on se gueule dessus, puis après on arrive un peu à c'est comment c'est ce chemin-là, comment les, les, les êtres vont les, les, les, uns, les, les uns aux autres. Et c'est vrai que, ce, que ce, qui est, ce qui est aussi le, le rôle de, de, de, des soignants de l'hôpital, c'est cette attention. Donc cette attention aussi, peut-être qu'elle se diffuse. Elle se diffuse et elle fait que tout d'un coup, bah, on prend conscience qu'on est, on est tous ensemble, on est tous logés à la même enseigne. Dans, dans un hôpital, en, en plus, qui, dire, qui prend, qui prend l'eau, qui, qui, qui, qui, où les gens sont complètement... Enfin, tout voilà, tout, tout se casse la gueule, ils sont, ils sont encerclés, il y a de la fumée autour. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, il y a aussi une métaphore, parce que le film est une fiction, et le film raconte, raconte aussi... Ouais, ouais, C'est un, un récit, quand même. C'est le récit d'une nuit qui est un peu exemplaire, mais un peu particulière. J'ai vraiment voulu montrer ça, comment l'hôpital, cette, et assiégé par, euh, voilà, et comment il va, il va s'écouler si on n'y prête pas attention, quoi. C'est vrai qu'on est quand même conditionné pour, euh, pour voir ce qui nous différencie de l'autre. Et là, c'était plutôt intéressant de voir, au contraire, dans un environnement où, à part les soignants, bah, les gens, ils perdent leur repère, bah, plutôt d'essayer de trouver ce qui nous rapproche de l'autre. Et moi, c'est ce que je retiens du film. C'est que plutôt en faisant, en tendant la main ou en faisant un pas vers l'autre, qu'on n'aurait pas forcément rencontré dans, dans un autre contexte, bah, il peut se passer quelque chose en fait. Oui, On arrive à échanger quoi. Il y avait, il y avait ça dans, dans Partir, à partir du moment où cette femme bourgeoise décide de, par, de partir de chez elle pour un, pour un, pour un ouvrier, etc. Enfin, c ça fait une espèce de saut dans le vide et comment en même temps son mari ne supporte pas et comment il y a une espèce de pression, mais c'est aussi presque un truc politique, de, de, justement, de, de, de il y, y, y, y a ça dans La, dans, dans la belle saison aussi, il y a ça dans, dans, dans l'adaptation du, du livre de Rango aussi. Y a, y a effectivement, il y, y a ce truc sur le patriarcat, sur la domination, euh, qui est aussi lié à quelque, à quelque politique. Enfin, ouais, ouais, c'est quelque chose qui me semble très, très important et c'est pour ça que je pense que le, le film, pour moi, ce qu'il raconte aussi, c'est qu'on peut, peut, peut changer des choses individuellement mais à un moment, s'il n'y a pas, j'allais dire un, un dire, un vrai engagement politique, une vraie prise de position, des vrais, des vrais, dire, des vrais choix, euh, ben les choses, elles ne peuvent, elles peuvent, elles peuvent pas se transformer. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est qu ce qu'on attend de, de, justement du, du politique. Et, et pour moi, le, le bien social, le, le, j'allais dire, c est, c est ce de, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Quoi. C'est justement de, comme il y, y a tout prendre soin quoi. Le fait de prendre soin, on, on, on a tous un moment quelqu'un qui est passé par euh, le, les, les maillons de l'hôpital. On sait tous que voilà, on, a, on, on souffre tous d'histoires. De, de, de, de, de, on sait que ça, ça dysfonctionne et ça dysfonctionne parce que le manque de moyens, parce qu'aujourd'hui on, on veut tout passer au privé, parce que etc. Alors que c'est pour moi des conditions. Euh, voilà, donc c'est des choix politiques. On met l'argent. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et et je pense que. Et c'est surtout, et ce qui aussi lui nos personnages, les trois personnages, c'est qu'ils sont ils ont tous envie de. de enfin tous le, pour eux, c'est le travail qui est important. Ce, ce, ce routier euh, dont on sent qu'il y a une précarité quand même dans son, dans son travail, que là il vient de retrouver quelque chose, qu'il vit encore chez sa mère parce qu'il euh, a dû sûrement euh, avoir des, des périodes difficiles et qui, et qui va manifester, etc. Il veut absolument travailler. Et, et c'est pareil, les gens ils veulent, ils veulent, les, les, les, les gens qui étaient en, en, en, chez les Gilets jaunes, pour beaucoup, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvaient effectivement avec des retraites misérables, et puis des gens aussi qui, qui, veulent, qui veulent pouvoir de, de, de travailler correctement et pas, je veux dire, ça, avec leur salaire, ne, ne pas pouvoir s'offrir un logement ou être dans des conditions... Donc c'est quand même, c'est aussi pour pouvoir travailler le, le, le, le mieux possible et, et ça date même d'avant les Gilets jaunes parce qu'il y, y, y a eu beaucoup, de, beaucoup de, de, de récits, de reportages, de films que j'ai pu voir depuis longtemps sur ce qu'on appelle les vies brisées, les vies sur le fil de gens qui, euh, voilà, qui tout d'un coup, qui perdent leur emploi, qui ne peuvent plus, j'allais dire... Euh, offrir des cadeaux de Noël à leurs enfants, qui sont. Enfin voilà, c'est très très difficile aussi le déclassement. La, la, la, voilà, donc, donc j'avais envie aussi de raconter. Euh, voilà, il y a des. Je dis toujours, il y a des gens qui ont la chance de, de, de naître du bon côté du manche, et puis il y en a qui naissent pas du bon côté du manche. Et, et quand on dit souvent qu'on a qu'on est dans une société où il y a beaucoup de gens qui sont aidés, qu'on est. Euh, on, voilà, je, je trouve que les gens qui sont aidés, ben, ce n'est pas, pas forcément les gens qu'on désigne, mais c'est souvent les gens qui ont de l'argent, qui ont des moyens, c'est souvent les gens qui, qui, qui sont aisés, qui peuvent aider leur, leurs enfants, leurs progéniture plutôt qu'on dit euh, aux autres qu'ils ils piquent les allocations familiales ou des choses comme ça. C'est absurde, parce que c'est vraiment plutôt l'inverse, qui se passe. Et c'est pareil, c'est une question de, de ce qu'on nous met dans la tête, qui on nous rabat des années. Alors que voilà, le, le, une société, elle est, elle est, elle est, elle est faite et pour, pour créer plus de solidarité, pour créer plus de. de... Après je trouve, je pense que, ayant lu quand même quelques ouvrages récemment, je pense qu'on on, on, on évolue quand même dans le bon malgré même si je trouve que ça ne va pas suffisamment, etc. Mais il y a des choses qui évoluent quand même dans le bon sens par rapport à même dans les années 50, où je pense que c'était encore plus, plus, plus compliqué parfois, le, les, les différences de. Vous êtes optimiste, non Mais moi, je suis très pessimiste et très optimiste. Parce que j'ai un j'ai un fond, j'ai un fond de, de, de noirceur. Quand je parle justement avec ma collaboratrice et mon amoureuse, je, des fois, elle me dit :« Mais arrête, t'es trop, trop pessimiste. » Et en même temps, je fais des films parce que j'y crois, parce que je veux. Me... Il y a toujours une, il y a toujours une une, une, une vérité, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand tout, tout, tous les mouvements sociaux qu'il y a eu. Depuis la Révolution, la Commune, le, en 70... enfin tout, toutes les, c'est vraiment que ça, ça venait vraiment d'une crise profonde, d'une crise qui, voilà, c'est-à-dire que les gens ils sortent pas dans la rue simplement parce qu'ils ont envie d'aller manifester, etc. Et tout, c'est vraiment il y, y a une vraie colère et que cette colère elle, elle, elle, elle est justifiée. Donc je, donc je trouve que ce mouvement il correspondait, et il correspond à quelque chose dont on voit bien parce qu'il a, a montré que les Gilets jaunes ils sont pas tous anti euh, euh, ils ne sont pas tous, j'allais dire, euh, euh, contre, le, contre le climat, pas, pas écolo, etc. Parce que les services publics sont démantelés, les hôpitaux sont loin de chez eux, l'école est loin de chez eux, la grande surface est loin de chez eux, donc ils ont de, besoin de prendre, leur, enfin, voilà, de prendre leur voiture, les sens que ça augmente, c'est sur eux que ça tombe. Donc, donc voilà, c'est des choses qui sont tout d'un coup de, qui sont assez simples, mais d'arrêter de dire, de, c'est le côté populiste, c'est le côté aussi parfois de à courte vue de les pointer du doigt en disant effectivement que c'est un, un mouvement qui est très hétéroclite et effectivement qu'à l'intérieur de ce mouvement il y a des sensibilités extrêmement différentes et, et sûrement des gens auxquels dans, dans je n'ai pas du tout de, de vers lesquels je n'ai pas du tout de sympathie mais il y en a aussi qui sont comme euh, le chauffeur routier et qui, euh, et qui ont un idéal et qui ont justement qui ont une croyance dans, dans, dans, dans ce qui a été j'allais dire les valeurs presque de, de, de, de ce que moi je trouve de la, de la société française de, de, voilà, de ce qui est la fraternité et du partage quoi. On parlait d'optimisme et Est-ce que vous vous êtes optimiste non. pour la suite du travail à l'hôpital? Un peu moins, peut-être, que Catherine. Oui. Un peu moins, malheureusement. Mais juste pour, pour revenir sur le, sur le mouvement des gilets jaunes, moi, je l'ai pris vraiment comme un cri du cœur, comme un cri d'alerte, en fait. C'est quelque chose... Que ça a fait un peu, peu boule de neige. C'était vraiment quelque chose de populaire, qui venait du peuple, en fait. Et moi, forcément, ça m'a touchée, parce que voilà, moi, je suis aide-soignante, je ne gagne pas non plus euh, énormément par mois, je vis en banlieue avec mes trois enfants, dans moi, je l'aime, etc. Et malheureusement, ce qu'on a retenu, c'est le débordement qui a eu suite à ça. C'est qu'on a voulu cataloguer les gens, encore une fois, les mettre dans des cases et les pointer du doigt. Mais au départ, je trouve que c'est un beau mouvement. Je trouve que c'est quelque chose... Voilà, ça, Encore une fois, les gens se sont réunis. Je pense qu'effectivement, comme Catherine disait, sur les ronds-points ou, ou dans les boulevards de la capitale, il y a des gens qui se sont croisés, qui ont échangé. Ça aurait peut-être pas forcément été le cas s'il n'y avait pas eu ce mouvement-là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche, c'est certain. Alors après, pour vous répondre, je suis moins optimiste parce que pour moi, il n'y a pas que les politiques qui peuvent changer des choses. Je pense qu'il faut déjà que les gens changent dans leur mentalité profonde. Parce que certes, tout ce qui est organisationnel dans l'hôpital, ça effectivement, c'est politique. Mais la manière dont les gens se, se regardent et, et s'apprivoisent, nous, il suffit d'observer une salle d'attente pendant une demi-heure. Je pense que vous serez outré de voir les réactions des uns et des autres. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit euh, « Mais on ne peut pas le déplacer, il sent pas bon le monsieur. »« Oui, mais le monsieur, il est SDF, en fait. Mais il est comme toi. Il a le droit d'avoir accès aux soins. Il a le droit de venir se réchauffer. Il a le droit de venir prendre un sandwich, un café et discuter avec quelqu'un. » Et en fait, les gens, sont... les gens ne se regardent pas. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. On préfère voir ce qui nous différencie de l'autre plutôt que... Qui nous unit et En ce moment, ceux qui sont vaccinés ou pas. Voilà, C'est encore une fois. C'est encore une fracture. C'est encore un une moyen de, de, de pointer du doigt. De... Vous savez, nous, on nous a applaudis pendant des mois. Oui. On nous insultait avant, on nous insulte encore à nouveau et on nous pointe du doigt et ceci et cela. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen de, de, de changer les choses, en fait, de faire évo évoluer les mentalités. Quoi. C'est pas forcément... En étant juste ensemble, en, en, en, ayant, en étant un petit peu plus sensible, en, en observant un peu plus son prochain, la personne qui est assise à côté de nous, moi je crois plus en ces valeurs humaines, en fait. C'est plus ce qui me touche. En tous les cas, il y, a, il, y une, il y a une manière de faire qui, euh, qui fait que, effectivement, on a l'impression que les gens doivent obéir au doigt et à l'œil, euh, ce qui a été favorisé avec le Covid, puisqu'on a été tous très obéissants en observant par, dans la grande majorité euh, tout, ce qui, tout ce qui a été, euh, j'allais dire, les conditions de rester enfermé chez soi, de ne pas sortir, etc. C'est pareil, on a pointé la jeunesse du doigt, on a pointé, bah, alors qu'ils ont quand même été euh, franchement privés de beaucoup de liberté. Et, euh, on ne peut pas dire que ça a été la joie pour eux quand on a 17, 18 ans de se retrouver dans des conditions pareilles. Mais pareil, il faut toujours dire « ah ben bah eux oui, ils n'ont pas fait ci, eux ils n'ont pas fait ça ». Mais soignants, comme tu dis, on était sur notre balcon, on applaudissait, on applaudissait, on applaudissait, et puis euh, de, un, un mois et demi après, plus personne n'applaudissait, et après on disait « Ah ben bah, ils ne veulent pas se faire vacciner, mais alors ?» etc. Bah, Il y a un moment, je trouve que euh, c'est eux qui ont pris les risques, c'est eux qui ont... Il y, y a quand même des soignants qui sont, qui sont, qui sont, qui sont morts des de, de, de suites de Covid, etc. Je trouve que c'est pas une façon de, de dans tous les cas c'est pas comme ça qu'on qu devrait se, se parler ou qu qu'on devrait dans tous les cas se dire soit je voilà il faut il faut se faire vacciner je mais comment comment faire comprendre à certaines personnes que c'est la meilleure solution voilà je, je pense que c'est il quand même il quand même d'autres solutions que de leur dire bah, puisque c'est comme ça on pour vous fier de votre travail. Oui, parce qu'eux, au début, ils n'ont pas réfléchi, ils n'avaient pas de masques, ils mettaient des sacs poubelles. C'est ouais, ouais. les hôpitaux. Et on leur disait les masques, Ils n'ont pas réfléchi à, à dire on, on s'en va, ouais, quoi. Ouais. Donc, euh, voilà. Ça dans change sens tous les jours, les informations. Parce que, ce qui était compréhensible parce que personne ne savait ce qui se passait. Donc, à un moment, il faut juste reconnaître que tout. Mais après, il faut. Enfin, voilà, C'est un tout petit peu ça aussi que, que, que ce que raconte le film. C'est mmh. de, de, oui. de prendre le temps de parler, d'expliquer et de. Voilà, et de ne pas. Voilà, de. On en a marre un peu d'être traités à la fois, je pense, comme des enfants, et presque, j'allais dire, parce qu'on n'arrête pas de parler du colonialisme, et j'ai l'impression qu'on. Qu c'est comme si, voilà, c'est comme si c'était des le, colons et qu'on parlait, qu'on parlait comme si on était des. Je sais pas. Des arriérés. On entend quand même un ministre, un juge, qui dit mais c'est pas la peine de leur expliquer, ils ne comprendront pas, quoi. Mais je quoi. Il y a des moments, là, je me dis, mais. Ouais, c'est vrai qu'on est quand même dans, un, dans une direction à, à c'est qu'ils sont dans leur tour d'ivoire, ils prennent leurs décisions, ils ne sont pas sur le terrain, au lieu de profiter de cette richesse, de, de, de prendre des gens qui sont acteurs, aussi bien des gens sur le terrain, des gens des syndicats, que des que, que gens qui sont plutôt dans la recherche, c'est ça qui fait avancer les choses que justement de prendre des décisions tout là-haut, sans avoir conscience de tout ce qui se passe sur le terrain et de pointer du doigt et de dire et d'infantiliser, et d'incriminer. Pour moi, c'est une démarche qui, qui, va, qui va faire que accentuer cette fracture. C'est dommage. Moi, je sais qu'à Cannes, votre film, il m'a fait du bien. Voilà, c'est vrai que déjà dans la commissions dans laquelle se déroulait le festival, et en plus de voir des. des c'est vrai que j'ai trouvé que la sélection était très, très bonne cette année. Et, et qu'en même temps, que vous, vous, votre film, on prend quelque chose de la figure dès le départ. Et donc le ton est donné là. Et, et donc c'est ça aussi que, que le cinéma doit, doit faire perdurer. C'est-à-dire qu'à travers le cinéma, on peut exprimer justement des choses comme ça. Que, que l'on ne peut pas voir, à des choses qu'on ne peut pas même entendre à la télévision. Dans tous les cas, je, je, moi j'étais très contente que le film soit en sélection, qu'il puisse être montré comme ça pour la première fois autant de gens, de, de voir les réactions extrêmement, vais dire, euh, positives de la salle. C'est vrai que ça pour nous ça a été un. c'est pas toujours le cas hein, de faire un film et tout d'un coup d'avoir de sentir enfin voir un public comme ça, vibrer, euh, nous applaudir. Donc c'est vrai que c'était quelque chose quand même de, de, de très, très fort et de très réjouissant. Et puis effectivement, de, de se dire qu'on bah essaye, de, de, dans tous les cas avec ce film, de, de raconter quelque chose aujourd'hui qui nous a concerné, qui nous concerne et qui est aussi la, la, une des clés de, de ce que ça veut dire de vivre ensemble et comment arriver à, à se donner les moyens de, de, de, de changer un peu certains curseurs quoi, et certaines manières de... de je vous dis d'être monté, de, de se monter les uns contre les autres, etc. Donc, donc voilà, c'est vrai que c'était une expérience. Je pense que les comédiens avaient tous envie de travailler. On avait été arrêtés dans notre travail pendant longtemps. Ils enchaînaient tous les films parce qu'ils avaient, avaient pris du retard. Donc, ils sont arrivés presque la veille pour le, sur, le, sur le tournage. Pour, pour, pour euh, voilà, J'ai pas eu le temps de travailler vraiment avec eux, mais il y avait, il y avait, ils avaient tous bossé, ils, avaient, ils connaissaient tous leurs leur textes, ils avaient tous envie de... Il y avait une vraie appétence, il y avait une vraie envie, il y avait, et ça a été un tournage très très malgré tout. Euh, on, on se disait tous les jours que peut-être ça allait s'arrêter, on savait pas ce qu'on... On avait quand même une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, et en plus on était dans un sous-sol. donc on c'était quand même des, quand des, des conditions c'était un, un tournage quand même très euh, très anxiogène parce qu'on était enfermé mmh. avait les, enfin, on, ce qu'on qu qu qu qu retraduisait quand même était quand même assez assez chaud quoi, et assez euh, et du coup j'ai l'impression que ça, ça nous ça nous liait il y avait quelque chose de très euh, on était, et puis il y avait avec ce, ce, ce, ce je mets entre guillemets ce putain de Covid on on, on, on, on, était, on était on était bizarrement tous logés à la même enseigne c'est à dire tous gap, on ne savait pas si ça allait nous tomber dessus ou pas, il n'y avait pas euh, machin plus que machine ou je sais pas quoi, on avait, on avait tous ce truc de, de, de, de... Voilà, et on avait tous aussi envie ensemble de réussir ce film, je crois, je crois qu'il y a eu une... Ça, ça a dopé, ça a donné une espèce d'énergie, je pense, euh, particulière, même temps on ne faisait pas la fête, on, on travaillait, on travaillait, on travaillait, c'est vrai. Ça a mais donné que, mais comme dit Aïsa, on, on était, était en, ensemble. On était ensemble, était et il y avait ce truc, comme elle dit, de... De, de, de l'équipe de cinéma, l'équipe des soignants, il y a des choses finalement assez, euh, assez similaires quoi, dans les organisations, les, les uns des autres, comme on dépend et comme on a besoin. Voilà, de... Certes, il y avait des professionnels, euh, bah, des acteurs confirmés, affirmés, pardon, mais nous, on était professionnels aussi dans notre domaine en fait. Oui. Et on a vraiment. Ils nous ont fait un accueil. Euh... Hein Ils nous ont fait un accueil extraordinaire, quoi. Ils étaient super avec nous. Euh... Il n'y avait pas, eux ils sont d'un côté, nous on est de l'autre. enfin Les choses se sont faites vraiment d'une manière très naturelle et, et c'est vrai que moi pendant tout le tournage j'ai entendu Ah mais c'est dommage, ça c'est pas un vrai tournage, on fait pas la fête, etc. On a les masques, c'est <rire> <et> un <rire> petit peu machin et tout. Ah, mais même et de voir après en ça rien c'était un coup de <rire> Puis des fois de débriefer, des fois on a, on a des, des tournages mais c'est très chargé, des fois on a besoin un peu plus de. Là on, on, on était pourtant comme ça sur le. C'est peut-être ça qui donne ce rythme aussi oui, au oui, film. Le film hein oui, après, moi, j'avais très peur, étant enfermé dans tous, dans le même endroit, que, que le film soit qui était très bavard. que je me disais, il fallait, fallait... Il fallait vraiment trouver du rythme, fallait toujours qu'il y ait quelqu'un parmi qui arrive, il fallait tout le temps être dans un mouvement, c'était aussi voilà dans la caméra, je j'arrêtais pas de d'être de, de, de, de, accroché, j'allais dire, à, à Jeanne Lapoirie pour lui euh, dire attends, là tu vas là, là tu fais ci, là elle, elle fait. Enfin voilà, il fallait vraiment trouver cette énergie euh, qui me paraissait hyper importante, et en même temps de l'attente, et en même temps des acteurs qui sont qui sont invalides, qui sont couchés, donc euh, j'avais peur qu'on qu qu s'ennuie, quoi. Donc fallait.